Tant que j'ai gardé en secret ce que je ressens pour toi. Baby, tu sais que je suis un homme, mais au début je le faisais juste pour moi. Mais je vois que le temps défile et les années passent. J'ai besoin d'être celui que t'attendais pas. j'en m'en manquer en te dire, faut pas que je t'emmène. Pour te dire, je t'aime jusqu'à la fin des temps, Baby, I need you, I need you. J'ai grave besoin de toi dans ma full life Ma lady, je te l'avoue, sweet girl. Ma chérie, t'en vas pas plus loin de moi, c'est toi si Que tu changes d'avis, non, jamais. Dis à ta mère que je suis celui qui changera ta vie. Je ferai le premier pas. J'ai dit à mon père que je t'ai choisi, toi dis, de baiser jusqu'à banane. J'aime quand tu dis vas-y doucement Baby, sûrement C'est toi et moi qu'on fait doucement Ma chérie, t'en vas pas plus loin de moi Si toi si vivre solo, je ne pourrais pas Tant j'ai fait le toi,